Bonjour chers amis, eh bien ça y est, c'est ma sortie officielle dans Paris. Je peux annoncer qu'effectivement le traitement à l'artémisia a très bien marché. Et euh, tout s'est bien passé. J'ai découvert euh, un effet, je dirais, magique qui est que ça atténue les effets euh, des maux d'estomac. Voilà. Et donc. Euh, je sens qu'effectivement ça agit naturellement dans le corps et, euh, et cela va très bien super, à bientôt